Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente le Google Home Hub. C'est un de mes coups de cœur de cette fin d'année 2018 au niveau tech. Ça fait trois semaines que je l'ai. Je l'ai acheté en Angleterre. C'est son, pour moi, principal défaut, quasiment son seul défaut. Il n'est pas disponible en France. Et comme je vous le dis, c'est vraiment un produit que j'apprécie, même si au lancement de Google en octobre, je n'avais pas vu euh, les capacités qu'il avait, je n'ai pas vu à quoi il pouvait servir. Et en fait, au quotidien, bah, c'est un objet que j'aime de plus en plus. Au niveau hardware, il y a deux points importants. Déjà, il est plus petit que ce qu'on peut penser. C'est vraiment un petit écran. Vous le voyez là à côté de mon Mate 20 Pro, bah, c'est un petit écran. Donc, ils se font bien dans le quotidien et il n'y a pas de caméra dessus. Et moi, je trouve que c'est un point plutôt positif face au Amazon Echo par exemple. Comme d'habitude, avec Google, on retrouve ce matériau sur l'arrière qui fait penser un petit peu à des matériaux de canapé. Je trouve que c'est pas mal, même si on le voit pas. À l'arrière du Home Hub, on retrouve deux boutons. Le premier est pour couper le micro, donc ça peut servir dans certaines situations. Et le deuxième vous permet de monter et baisser le son, même si vous pouvez faire les deux actions directement via l'écran tactile à l'avant. Pour qu'il se fonde dans le décor, il y a un mode qui est hyper malin, en fait c'est l'adaptation de la luminosité mais surtout de la teinte de l'écran en fonction de la lumière qu'il y a chez vous. Et en fait quand il est en mode cadre photo, on a vraiment l'impression que c'est un cadre photo classique et on oublie vraiment que c'est un objet tech. Donc ça c'est vraiment un point très fort parce que un assistant vocal comme ça, j'aime pas tellement qu'il y ait une allure très tech. J'avais par exemple détesté l'Amazon Echo Show, la première version qui était vraiment massif. Et je l'avais utilisé deux jours et je l'avais ensuite revendu directement. Il peut faire tout ce que fait le Google Home, le Google Home Mini ou le Google Home Max. Donc tous les contrôles vocaux, il fait la même chose, sauf qu'il y ajoute cet écran. L'OS est spécifique, donc il est assez simple à utiliser. Il y a un système de cartes. Donc vous voyez sur l'écran d'accueil les cartes qui peuvent vous intéresser, que ce soit votre calendrier pour la journée, la météo, les dernières vidéos YouTube qui sont recommandées pour vous, les news, il y a plein de choses. Si les cartes ne vous intéressent pas, vous pouvez les swiper vers le haut pour les enlever de votre écran. Comme ça, vous ne les verrez pas. En swipeant vers la gauche, vous avez accès au cadre photo et à l'heure tout simplement, donc une heure noir sur blanc toute simple. En swipeant du haut vers le bas, vous avez accès au mode qui est le plus intéressant pour moi, qui est le contrôle de la domotique, je vais y revenir après. Et en swipeant du bas vers le haut, vous avez accès à tous les réglages, que ce soit sur l'intensité de la lumière, le son ou les réglages basiques du home -up, comme euh, comment il s'appelle, c'est très important de savoir, je ne sais pas. Parmi les choses qu'il est possible de faire grâce à l'écran euh, vidéo, on peut voir des vidéos YouTube. Un petit point dommage, on ne peut pas voir dessus les vidéos Netflix. YouTube, ça fonctionne très bien. Vous pouvez ensuite le contrôler depuis le smartphone comme avec un chromecast donc ça c'est plutôt pas mal les news euh, se déclinent en vidéo avec des mini vidéos donc là j'ai que les choses anglaises comme il est en anglais euh, mais ça marche plutôt pas mal j'ai hâte de voir s'il sort en france comment ça va se matérialiser quelles chaînes vont s'y mettre est-ce que nous on pourra le faire donc je verrai vraiment comment ça marche ça peut être intéressant il y a aussi google maps qui est intégré donc vous voyez le temps de trajet que vous avez par exemple pour aller euh, d'un point A à un point B le truc le plus logique c'est euh, pour aller au travail et vous pouvez l'envoyer directement sur votre smartphone comme mon smartphone est configuré en français et le Home Hub en anglais, pour l'instant je ne peux pas le faire, mais si mon smartphone, je le passe en anglais, je reçois directement via Google Maps mon trajet. Et ça, c'est plutôt pas mal, vous partez de chez vous et tout marche. Mais le vrai point qui me fait l'utiliser au quotidien, malgré le fait qu'il soit en anglais, donc je vous disais en swipant du haut vers le bas, vous avez accès à tous les objets domotiques avec lesquels il est compatible. J'ai beaucoup de Philips UE chez moi. Et en fait, en un seul clic, en plus de la voix, je peux régler l'intensité lumineuse de telle ou telle pièce, de telle ou telle ampoule. Ça, je trouve ça très pratique. Il y a aussi pour les gens qui ont des caméras connectées, donc moi j'ai la Harlow et la Nestello à l'entrée, vous pouvez voir directement le feed. Donc quand quelqu'un sonne, vous voyez s'afficher sur le Google Home Hub qui a sonné par exemple. Et si vous voulez voir, euh, je ne sais pas, la caméra de votre travail par exemple, vous lui demandez, vous cliquez sur le bouton et vous avez accès directement au flux vidéo. Je trouve que c'est très bien fait. La configuration est super simple, c'est via l'application Google Home. Et je pense que Google, comme Amazon, fait un vrai effort pour simplifier la domotique. On n'est plus sur des choses très complexes. Et ce Home Hub, c'est peut-être pour ça qu'il s'appelle Hub, je pense que dans les versions suivantes, va s'interfacer avec de plus en plus de produits connectés et devenir en fait une espèce de super télécommande intelligente pour la domotique avec laquelle vous pouvez ouvrir ou fermer vos volets, contrôler les lumières, c'est déjà le cas, voir vos caméras connectées. Et c'est pour moi le vrai point fort de ce Google Home Hub, sachant qu'en plus, comme il y a Google Assistant, vous pouvez aussi tout faire à la voix si vous n'avez pas envie d'utiliser l'écran. Voilà, c'est un produit cool, euh, je trouve, cette année. Il coûte 150 dollars, je l'ai acheté 149 livres, donc je pense que s'il sort en France, il sortira aux alentours de 649-659 soit soit euros. Euh, c'est un produit sympa, J'ai pas parlé du son, et eh ben, il est bon, le son il est comme le Google Home, pour moi il est meilleur que le Google Home Mini, il est moins bon que le Google Home Max. C'est une enceinte euh, qui marche bien, bon les vrais audiophiles voudront quelque chose de plus développé comme un Sonos ou comme un HomePod, parce que le seul truc bien sur le HomePod c'est le son. Mais moi je trouve que c'est un objet super intéressant. Depuis tout à l'heure je regarde là-bas parce qu'il est là-bas en fait, et quand je parle d'un produit je regarde toujours dans ce sens, c'est pour ça que je fais ça. Je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo sur le Google Home Hub, j'espère que j'ai réussi à la publier avant Noël. Je vous souhaite moi de très bonnes fêtes de famille, profitez de vos proches. Si vous avez aimé la vidéo, bah, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. L'abonnement, ça serait mon cadeau de Noël de votre part, ce qui me ferait vraiment plaisir. Et je vous donne rendez-vous dès la rentrée avec un CES qu'on vous fera vivre en direct depuis Las Vegas. A bientôt.